Enkombasi, une localité située à quelques deux kilomètres du chef-lieu de l'arrondissement d'Ankola Famba et à quelques encablis du quartier Nkwaba, dans le département de la à Famba, est une localité pleine aussi de symboles et qui constitue à elle seule toute une histoire. Tout d'abord parce que quartier administratif de l'arrondissement, mais également parce qu'il abrite le groupement Manga 1, l'un des cinq groupements que compte l'arrondissement, avec à lui seul onze villages, a la suite de l'éclatement de la chefferie supérieure Beno en septembre 1953. Le groupement Vomanga 1 dans la pure tradition Ekan, qui accueille ce dimanche 8 janvier 2023, là-bas Milan Ekan, la grande causerie des dignitaires et notables coutumiers Ekan. Le but principal c'est d'unifier et tout le peuple Ekan. Nous recommencez recommencer la promotion de nos langues, la promotion de nos langues et un bon Le maintien du vivre ensemble, l'amour et la paix. nous André, mais nous nous sommes à la à la tradition africaine, et Nous les camps en particulier, sa majesté Jean-Pierre tous Belinga, gens qui il prend part à la grande pala qui en réalité pose les jalons de la renaissance de la culture et quand. Je dis que je suis satisfait parce que moi, je pense que vous-même vous êtes satisfait. Vous entendez comment les gens lancent des cris de joie. Ça veut dire que la satisfaction est totale et l'objectif a été atteint. Il reste maintenant qu'on travaille pour que tous les peuples, ceux qui ne sont pas là maintenant, tous les autres peuples et qu soient unifiés pour que nous regardions dans la même direction pour la paix la stabilité du, du peuple Ekan. C'est un honneur d'être convié à cette grande messe qui a été initiée, inspirée par le chef supérieur Mvangamougou. C'est un honneur et Dieu merci tout est bien, tu commences bien. Cette grande assemblée ne concerne pas seulement les Manga ou alors les Beno. Elle concerne tous les Écans. Et comme vous le savez, les Écans partent de la Sanaga jusqu'au Gabon, jusqu'en Guinée équatoriale. C'est donc la grande famille Écans qui est concernée. Au programme des échanges qui se veulent fraternels, d'abord les présentations individuelles. Je reste persuadé que le départ de la grande famille et quand aujourd'hui va permettre à notre grande contrée de sortir des sentiers battus. Plus que jamais, nous sommes appelés à nous unir, à regarder vers la même direction pour que les divisions qui jadis ont été objet de notre division, plus que jamais, qu'on oublie ça et que nous repartions ensemble pour que nous puissions bâtir une nouvelle vision et que nos enfants et nos petits-enfants comprennent que c'est chez le chez le Benoît, qu'est la renaissance de la grande famille Ekan. Au chapitre des Grandes Nouvelles, Sa Majesté Jean-Pierre Amugou Belinga satisfait de l'initiative promet le recrutement de plusieurs jeunes écans dans ses entreprises dès le mois prochain. Tout comme, il s'engage à apporter son soutien multiforme lors des prochaines tenues des de Palabres des écans. La renaissance culturelle écans, sous l'instigation de Sa Majesté André Ndi Nvingue, est à marche. Les écans, qui viennent de le prouver avec près d'une centaine de chefs, autant de patriages venus par mois dans quatre départements pour rehausser l'événement. Gamora, que soyez bains, si mon sang y à tu m'abords à quel éloi